Sainte-Camel, c'est euh, un éco-village, c'est un rassemblement d'humains sur, sur différents projets, mais reliés par des valeurs communes. Ces valeurs, c'est principalement euh, la bienveillance, la confiance, la transparence. Je crois que je l'ai découvert petit, en colonie. Et c'est un parcours qui n'a qui pas trop eu de... Coupure où j'ai été après animateur, directeur de centre de vacances. Et ça, je crois que c'est pour moi, c'est un socle. Et, et je vois que dans la vie que j'ai eue, sur les portions de vie qui étaient plus individuelles ou plus classiques, famille, des copains, des, un boulot, je, je vois que j'ai toujours senti un fractionnement et de me dire, mais c'est dommage qu'il faille avoir autant de, de petites cases pour, pour être comblé. Alors que si on rassemble tout ça, on peut, on peut trouver une harmonie, une cohérence euh, en, entre nous. Ça fait 25 ans que je vis en, en collectif, je suis une passionnée du, du collectif, bien sûr. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment tout l'aspect relationnel sur un collectif. Puisque j'ai travaillé auparavant avec, euh, voilà, en entreprise, euh, dans des groupes, et... Euh, on sait qu'en France, le, le, comment, le groupe a, a du mal de fonctionner sur l'aspect relationnel. Donc c'était tout cet aspect-là qui m'a intéressée. Et, et vraiment, sur euh, sainte camelle c'est là où on met l'accent. Euh, pour moi, la spécificité sur ce lieu, c'est vraiment la place centrale que prend le côté développement personnel. Tous les habitants sont réunis ici autour d'une vision qui est la même pour nous tous qui tourne vraiment autour de se transformer pour transformer le monde, c'est euh, d'avancer euh, vers plus de simplicité en nous. Je pense que c'est vraiment le cœur, ici, de ce qui se vit. C'est lancer ce défi de créer une économie locale. voilà. Donc on s'est posé de tous travailler sur le lieu que personne ne travaille à l'extérieur. On a réalisé qu'on avait tous des compétences complémentaires. Ça nous permet d'accueillir des stages, de faire des formations. Donc toutes ces compétences associées permettent cette petite économie locale.